Bonjour à tous, c'est Marion, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui je vais vous présenter le journal explosif d'Elisaboom, écrit par Emily Gall. L'histoire est anglaise mais écrite en français. C'est l'histoire d'Elisa qui adore les expériences, elle fait fait dans sa chambre avec son chien Einstein, mais elle en rate beaucoup, j'ai bien aimé ce livre car il est intriguant, il a plein d'images et ça se lit vite. On peut le lire dès 8 ans, à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book.